Nous sommes le peuple du Dieu vivant, nous fûmes acquis par le sang, répandus à la croix pour les pécheurs, nous lui appartenons, nous sommes, nous sommes le peuple du Dieu vivant, nous fûmes acquis par le sang. Dépendu à la croix pour les pécheurs Nous lui appartenons Nous portons le nom de Jésus-le-Qui Ce nom qui fait trembler Toute la puissance de et Qui sauve les pécheurs dans le nom de Jésus le Christ, ce nom qui fait tomber toute la puissance de l'antichrist et son peuple pécheur. Quand la tempête s'abattait sur nous, oui nous ne créons le roquet est nous resterons debout, quand la tempête s'abattait, sur nous, oui, nous ne meurions rien, nous sommes fondés sur le roquet. jésus-Christ le tout puissant marche mieux que nous nous sommes plus que vainqueurs et nous marchons nous marchons au nom du puissant c'est celui de Jésus-Christ le tout puissant marche mieux que nous nous sommes plus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 Et ce que l'éternel Dieu demande de toi Oui, ce que tu pratiques la justice Ce que tu aimes la miséricorde Et que tu marches en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 Gloire et l'honneur te reviennent notre Père et notre Dieu. Toi le souverain Maître béni du ciel et de la terre. Toi qui donnes la vie à tout être, mon béni, mes Père Saint. Ce mouvement vient de toi, mon béni, mes Père. Nous te remercions encore pour cette bonté, cette joie, cette allégresse dans nos cœurs que tu as accordée de pouvoir réellement nous retrouver encore ensemble encore aujourd'hui pour pouvoir réellement te louer, te célébrer, Père, et avoir chanté aussi des chants des sions pour ta gloire. Oh Dieu, toi qui ne sommeilles ni ne dormes, toi qui veilles certainement sur Israël, notre Dieu, nous te disons vraiment merci Père, merci réellement parce que tu vis, merci aussi parce que tu as dit que je suis l'alpha et, et l'oméga, le commencement aussi et, et la fin Seigneur. Quand tu commences une œuvre, mon bien-aimé, Père tu l'achèves aussi parfaitement, mon soba. Nous te disons merci aussi parce que tu es le Dieu qui a dit que j'agirai et qui s'y opposera. Nous sommes de ceux-là qui s'accrochent à toi, mon bien-aimé, Père sœur reconnaissant ta majesté, mon béni, mon Père, oh Dieu. Ta grandeur aussi, ta puissance, mon roi. Tu es le Dieu qui a domination sur toutes choses, mon béni, mon Père, au oh Dieu. Nos âmes sont tournées vers toi encore ce matin, cet après-midi, Père. Nous dire encore combien tu es tellement si bon, Père. Nous avons conduit au travers des chants des cantiques, mon béni, tu es si bon, Père, puissant, Dieu, au travers des chants, au travers des témoignages. Nous réalisons combien tu es vraiment vivant parmi ton peuple, mon roi. Vivant, mon béni, mon Père, oh Dieu, par ta puissance, mon béni, Seigneur, que tu manifestes, au oh Dieu, au milieu de ton peuple, encore, mon béni, Père. Tu as dit que le monde ne verra plus mais vous-même. Véré, Seigneur. Nous avons la grâce et la joie de voir te voir encore parmi nous encore en ce temps. Père tu puisses au oh Dieu d'être éclairé, d'être conduit encore par toi, Père. Merci pour mon frère et merci aussi pour ma soeur, Père. Nous sommes touchés de voir ce peuple qui vient de loin comme de près. Ceux qui sont aussi en connexion encore ce matin, différents endroits, différents pays, mon bien-aimé, Père au oh Dieu, devant leurs écrans, mon bien-aimé, Seigneur, qui soient aussi bénis et participants, ce que toi, te devoir faire encore dans ce temps où nous sommes, où nous vivons, mon bien-aimé, Seigneur. Aujourd'hui est un jour de grâce, mon bien-aimé Seigneur, oh Dieu. Tout toi, toi tu en gros d'agir encore davantage mon roi tu appelles tu attires tu, tu sauves encore de Patri, au Dieu tu es merveilleux mon bénémoine pâtibissant merci pour les bénédictions tu devait dans ton peuple encore béni père oh Dieu tu es le Dieu qui bénit et qui soutient sois béni et glorifié encore aujourd'hui bénépaticien merci pour les psaumes merci encore pour les chants des cantines, mon bénémoine mon bis Adoration aussi mon roi te disons merci pour ton soutien ton secours nous te remettons ce moment béni entre tes mains seigneur parce que nous avons tellement soif et besoin de toi père pour nous conduire encore davantage nous éclairer Seigneur sois béni père au Dieu, quand nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour son soutien, son secours, et nous lui sommes reconnaissants pour un jour comme celui-ci qui nous a donné, et où nous nous souvenons de ce que les saintes écritures et disent à ce sujet qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Nous lui disons merci pour euh, ces temps et les moments, et aussi pour tout ce qu'il a fait pour nous aussi tout au long de la semaine, et, et la joie de pouvoir aussi nous, nous retrouver en séjour. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, qu'il fortifie chacun de vous. Merci pour vos prières. Nous, nous sommes heureux de ce que nous pouvons, nous pouvons avoir de moments où nous pouvons nous retrouver ensemble autour de la parole du Seigneur notre Dieu. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont venus de loin comme de près. Et je peux voir aussi ma, la famille de notre sérestère qui descendait et qui rentrait ici. Je crois qu'ils sont tous venus en train. Les enfants que le Seigneur les, les bénisse. C'est très touchant. les bénisse. Richement aussi, et tous ceux qui sont venus aussi de la France, dans différents endroits et qui sont ici aussi. Nous, nous réjouissons de cette grâce que Dieu nous. Ah, je vois notre sœur effectivement de la France, et, et effectivement, et comme vous savez, <rire> Jeannette, oui. Jeannine, oui. <rire> que le Seigneur te bénisse richement, ma bien-aimée soeur Jeannine Je suis heureux. Et je crois que nous avons aussi des visiteurs qui sont venus aussi nous rendre visite aussi ce matin, de loin comme de près. Et si vous êtes là, que vous êtes présents, sachez que nous, nous sommes heureux de pouvoir vous avoir euh, parmi nous, effectivement. Et j'ai cru entendre notre frère euh, José qui m'a dit que il a eu à pouvoir rencontrer notre sœur Anna et qu'elle serait, qu serait venue avec euh, son papa euh, ce matin si c'est le cas, que le papa de notre sœur, Anna, se trouverait ici, juste qu'il puisse s'élever, qu'on puisse juste le voir et, et, et les saluer aussi. Voici le papa de notre frère, notre sœur. Soyez donc le bienvenu, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il vient de l'Italie, je suppose que c'est cela. Soyez le bienvenu mon précieux frère. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser que le Seigneur, notre Dieu, nous soutient et nous fortifie aussi. Évidemment, content de savoir que le Seigneur a gardé chacun de nous et que nous a donné aussi la force aussi, aussi également aussi la santé. Nous ceux qui sont venus pour la première fois, je pense que nous en avons. Si, est -ce, est -ce, est -ce, y aurait-il des frères ou des sœurs qui seraient ici pour la première fois, juste qu'on vous salue, hein, parce que je pense qu'on va. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient ici pour la première fois Que je puisse juste vous voir effectivement si vous êtes hein, parmi nous pour la première fois. Et que Dieu vous bénisse. Hein, euh, ah, ah, ah, euh, euh, Lèvez-vous, mon frère, qu'on puisse vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus, mon frère. Je pense qu'on vous demandera votre nom tout à l'heure. Moi, je suis heureux de pouvoir savoir que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous, remercions. Et, et je voudrais juste aussi dire que c'est vrai que, comme vous venez pour la première fois, ça semblerait un peu plus long, euh, comme on a commencé depuis le matin. En fait, on a toujours eu ce désir de pouvoir donner dimanche à notre Seigneur. Nous voulons lui donner le temps. La semaine, c'est vrai qu'on fait beaucoup à gauche et à droite, mais dimanche, on a dit, c'est un jour qu'il soit consacré, où nous venons vous lui donner du temps, qu'il puisse vraiment se sentir aussi que nous sommes là pour pouvoir les servir, l'adorer, lui donner effectivement ce qui lui revient de plein droit. Donc, si nous avons été trop longs, que nous sommes peut-être un peu plus longs, nous vous demandons pardon. Ne soyez pas fâchés, ne soyez pas sur voilà la question, mais pourquoi c'est si depuis ce temps, c'est long. En tout cas, pardonnez-nous. C'est parce que nous voulons que. Que chacun de nous soit à l'aise, qu'on se sente bien, qu'on puisse glorifier le Seigneur, notre Dieu. Vous êtes tous le bienvenu. Nous, nous avons chanté les chants de Sion et que eh, c'est ce que nous aimons lui montrer, que nous l'aimons de tout notre cœur au travers de chants et les cantiques. Et nous voulons maintenant aussi écouter la parole de Dieu. C'est important pour nous, la parole de Dieu, parce que le Seigneur a eu à pouvoir dire dans les scènes Écritures, il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui réalisons combien la parole de Dieu a son importance dans notre vie et son impact aussi, effectivement, pour nous, pour que nous puissions arriver à pouvoir grandir effectivement dans le choses qui concerne les Seigneurs. C'est pour ça que nous aimons aussi donner de la place à, à la parole, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse arriver à pouvoir réellement aussi nous parler. Nous parlons dans ce sens en disant qu'il nous parle, mais quand on regarde, on voit que c'est un homme. Mais en fait, le Seigneur a, a eu à pouvoir vouloir choisir des hommes au travers desquels, effectivement, il veut parler. Amen. Et, et l'homme ne peut pas faire autre chose que d'être un micro. « Ah, mais je vois notre frère Cassirer qui est là-bas assis. Sois le bienvenu, mon frère. » L'homme n'est peut-être seulement qu'un micro que le Seigneur lui-même euh, veut réellement aussi utiliser. Et c'est comme cela que nous prions, moi-même aussi. Je suis un homme sujet à beaucoup d'erreurs des aussi, des, des manquements. Et j'implore la grâce du Seigneur pour qu'il puisse me nettoyer, enfin que je ne sois pas bouché mais je sois un canal aussi par lequel moi aussi je voudrais aussi entendre la parole du Seigneur, parce que tous nous voulons le voir, et nous ne voulons pas quelque chose qui puisse être bougé, parce que comme l'Écriture le dit, que la parole de Dieu ne nécessite aucune interprétation particulière, nous voulons que les Seigneurs donc nous aident et qu'ils nous soutienne encore davantage, pour que nous puissions l'entendre, nous parler, et que chacun de nous puisse réellement bénéficier de ce qui est nécessaire, parce que... Quand le Seigneur parle effectivement et comme nous le savons, la parole qui sort de la bouche de notre Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Que Dieu bénisse mon frère Marcelin avec toute sa famille. Je sais qu'ils sont là aussi ce matin. Nous le remercions pour la distance qu'ils ont donc parcourue. Nous allons prendre dans le livre de Joël au chapitre 2 et nous lirons à partir du verset 23. Joël chapitre 2 verset 23. Nous lisons ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez donc dans l'allégresse et rejouissez-vous. Rejouissez-vous donc en l'éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Amen. Amen. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde pour que T'as grâce. Moi, je te demande grâce, mon bien-aimé Père Dieu, que tu puisses vraiment m'aider. J'ai besoin de toi encore aujourd'hui. Combien cela est tellement si important pour chacun de nous tous, mon bien-aimé Père de pouvoir entendre ta voix, d'être éclairé, d'être vraiment aussi ramené dans la position dans laquelle que toi, tu as voulu que nous puissions être, mon bien-aimé Père être ramené, Père dans la position que tu veux que nous soyons, parce que c'est à cette position-là que tu voudrais davantage agir aussi, Père dans le plan, le programme que toi, tu as adressé, mon bien-aimé Père Saint. Puisses-tu vraiment me pardonner, mon bien-aimé Père Dieu, me la force ce matin pour que ta parole à toi soit donnée à ton peuple comme tu le veux, non pas comme je peux le penser ou le désirer personnellement. Dieu, merci pour ton soutien et ton secours. Je demande de grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous venons de pouvoir le lire, nous avons remarqué comme cela, puisque c'est un sujet que nous avons commencé il y a déjà quelques semaines. Il s'agit effectivement de la pluie, de la première et de la dernière saison, effectivement, comme nous l'avons lu dans le livre de Zacharie au chapitre 10 depuis que nous avons donc commencé. Nous, nous avons réalisé quelque chose qui est important et qui doit réellement prendre aussi racine dans chacun de nous. D'abord, c'était de pouvoir réaliser l'importance, effectivement, que revêt donc la pluie, pour qui, effectivement, parce que quelqu'un qui ne s'intéresse pas, qui n'a vraiment pas une raison particulière, va pas demander quelque chose qui dont tu n'as vraiment pas besoin d'utilité. On a remarqué que ceux qui demandent effectivement la pluie, c'est que, des positifs ici, donc, les quatre saisons, s'il te plaît, et puis donc, ceux qui demandent donc la pluie, c'est parce que, ils en avaient réellement besoin, c'est pour ça que nous avons donc effectivement vu donc dans les saintes écritures qu'il parlait effectivement de la pluie donc que nous devons demander la pluie donc d'automne dans les livres de printemps oui, de printemps dans Zachary effectivement mais nous avons pu regarder que selon les Saintes Écritures correctement c'était donc effectivement la pluie d'automne de, de, qui est donc la pluie de la dernière saison. Nous avons aussi compris, nous posant aussi la question de pouvoir aussi savoir, on va repasser rapidement pour arriver dans l'automne, pourquoi c'était tellement si nécessaire. Et aussi important que qu'il y ait donc cette pluie dont il avait... Vous savez, la fois passée, je pense que le frère, notre frère Bruno de Paris, quand il était venu ici, après la réunion, il est venu me voir dans mon bureau, il dit, mais parce j'ai une question à pouvoir poser, qui me préoccupe. Il avait un peu la difficulté de pouvoir voir un rapport avec les le, le maïs, effectivement, donc, ce qui sortait, donc, du, du maïs. Et j'ai dit, là, il y a une question qui est très importante, je pense qu'on doit régler cela, effectivement. Donc, nous avons donc réalisé, effectivement, combien c'était donc nécessaire que la pluie puisse venir, effectivement. Donc, c'est l'agriculteur, parce que il avait donc sémé, donc, ça s'émence, brièvement, regardez bien. Nous avons remarqué, qu effectivement, que, euh, il y a donc quatre saisons, donc, le printemps, parce que cela nous est parlé, donc, dans les scènes écritures dans la Bible, quand nous avons lu, en rapport avec les pluies, effectivement, donc, le, la pluie du, du printemps, et aussi la pluie, donc, d'automne, ça, c'est dans... Osée au chapitre 6, que nous avons donc lu. Pour ceux qui sont pour la première fois ici, vous pouvez demander effectivement à la bibliothèque, effectivement, ce que nous avons écouté la, la fois précédente, donc les autres fois. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'on a eu à pouvoir voir qu'il y a des saisons. Donc nous avons donc des saisons, quatre saisons, donc le printemps, l'été, donc l'automne. Mais les saisons qui nous intéressent, nous, ici, ce n'est pas l'été ni l'hiver, mais plutôt le printemps et l'automne. Parce qu'il est bien parlé, effectivement, dans les scènes d'Écriture, dans Osée chapitre 6, effectivement, qu'il s'agit qu'il viendra à nous comme la pluie du, du printemps et aussi comme la pluie de l'automne. Et ici, on se posé la question, mais dans les livres de, de, Osée, de, de Joël chapitre 2, qu'on a lu, effectivement, il nous a dit que « Il vous enverra donc, lui, le Seigneur notre Dieu, car il vous enverra la pluie en son temps. » Verset 23. Il vous enverra donc la pluie de la première saison, donc, du printemps. Et aussi la pluie, donc, effectivement, de la dernière donc saison, comme les Saintes Écritures le montrent, effectivement, le temps. Nous avons pu regarder ces saisons, effectivement, d'une manière assez claire et précise pour comprendre qu'effectivement, que, ce que la Bible dit est vrai. Parce que quand on parle, effectivement, du, du printemps, c'est qu'on sort de, de l'hiver. Là c'est ici, effectivement, qu'on euh, a besoin de, de la pluie parce qu'en hiver, c'est froid. Si la pluie vient, si on commence à pouvoir pleurer pour que la pluie il neige en hiver, on va se la Parce qu'il y aura verglas, vous comprenez quand même. On sera pas quand même. Un homme censé ne pas demander du verglas. Donc, on ne pleure on prie pas pour la pluie au niveau de, pendant la période hivernale. C'est ça, non? C'est pendant cette période ici, effectivement, qu'on veut de la pluie. Pourquoi? Parce qu'il euh, y a quelque chose qu'on a eu à pouvoir faire. Là, c'était mort, maintenant, on veut commencer à pouvoir quand même, chercher à pouvoir avoir à manger, il faut quand même s'aimer. Donc, on a s'aimé ici, et là, on sait que s'il n'y a pas de pluie, eh bien, il n'y aura pas de germination, c'est-à-dire que, tu voudrais bien nous laisser un tout petit peu aussi le maïs. Donc, ça veut dire que dans cette période ici, ça veut dire quoi, donc Ça veut dire que là, là, là, là, vous voyez ça, c'est son... Ça, c'est le maïs, en fait. Parce que pour qu'on voit, parce que la fois passée... Ah oui, oui, je crois que mon frère, Jonas, je dois avoir mon style ici, ici. Alors, ça, c'est le... Le... Le... Le... le maïs, en final. Le fruit comme c'est maïs. Vous voyez bien, tous? Et ceci, donc, vient de là. Ça, c'est les grains de maïs. Qu On a pris, donc. Ces grains de maïs, ici, ben, c'est ça qu'on met dans la terre. Nous avons vu avec vous, effectivement, que lorsque euh, l'on sème, hein, parce que c'est là qu'il ne voyait pas tellement très bien mon frère, mais, mais quand on sème, ce n'est pas ce qu'on a semé qui pousse. 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Vous vous souvenez Amen. Quand on a lu cela Vous vous souvenez encore 1 Corinthiens chapitre 15. Donc nous sémons donc les... Hein, la sémence ici qui est donc la sémence de maïs. Et vous savez que le maïs est sème entre quelle période et quelle période Je voudrais bien revenir à la diapositive de saison. Vous pouvez vérifier, vous pouvez aller vérifier, vous savez. C'est entre cette période ici, avril, juin, si voyez voyez ici. C'est cette période ici que le maïs est sémé. Allez vérifier. Oui. Ça, c'est la période, effectivement, de Séni. Vous comprenez et quand on sème là, vous savez que pendant cette période ici, effectivement, on a besoin de la pluie. Donc la, la pluie du printemps, comme vous savez, elle est hein, abondante, effectivement. C'est pour ça que vous voyez que et, et souvent on a parlé des inondations. Vous vous souvenez encore Vous vous souvenez quand même ici, non Inondations là-bas, en, en Wallonie, par-ci, par-là, vous voyez, les maisons, qui y a de la boue dans les trés. Vous vous souvenez eh C'était cette période-là, effectivement, pour quelles raisons parce que l'eau descend effectivement, elle rentre un peu dans la tête mais en fait, ce qui se passe c'est que comme la terre avait eu un peu puis avec la chaleur ça s'évapore plus effectivement et que, bon, c'est différent ici donc au niveau de, de cette période effectivement, la pluie elle tombe mais en fait elle descend mais pas profondément parce qu'après, il y a encore l'évaporation parce que nous sommes à côté de ceci qui va venir et ça c'est, vous pouvez vérifier c'est comme cela donc. Alors, cette période ici, effectivement, que nous sémons nous notre maïs. Tu veux bien aller le maïs, effectivement, pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est du printemps. Donc ça, nous mettons dans la terre. Si on met dans la terre et qu'il n'y a pas d'eau, ça ne va pas pousser. Vous êtes d'accord Même si vous l'êtes pas, mais c'est la vérité. Donc, la pluie, donc, on, on prie pour que la pluie descende. N'est-ce pas vrai et quand cette pluie descend, qu'est-ce qui se passe Vous voyez que la germination, ça veut dire que la sémence, maintenant, commence à pourrir. Qu'est-ce qui sort Eh bien, il y a quelque chose qui sort, et ce qui sort maintenant, c'est ça que vous voyez. Ça, ce n'est pas ça. Mais ça, ça vient de ça. Est-ce que vous comprenez donc, ce que nous avons s'aimé, ce n'est pas ça. Est-ce que vous suivez Ce que nous avons s'aimé, c'est bien ça. Mais quand nous avons s'aimé ça, ceci ne vient pas directement. Ça, mais ça qui vient d'abord. Et puis quand ça, ça sort ceci, ce n'est pas encore terminé. C'est pour ça que nous sommes partis dans les âges. Vous vous souvenez Les sept âges de l'église. C'est important que vous compreniez, parce qu'on va arriver vite à, à l'automne pour que vous puissiez être bien. Alors, c'est important de pouvoir voir la croissance des de ceci qui descend. Juste, envoie-nous le sept âge de s'il te plaît. Alors, vous voyez bien que nous avons ici le euh, âge de l'église. Vous vous souvenez Pourquoi nous sommes arrivés ici à, la, à ceci Parce que lorsque nous avons parlé du printemps, nous avons parlé de la pluie. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est que la pluie Amen. À quoi ça sert la pluie Vous comprenez Et puis parce que si elle descend, et toi, venir pour un but bien précis, n'est-ce pas vrai Parce que l'agriculteur le, le, ne va pas demander la pluie parce qu'il n'y a rien du tout. Non, ce n'est pas pour le plaisir, non. C'est parce qu'il a eu la sémence qui a été sémée dedans. Donc nous nous souvenons que le Seigneur avait été avec ses disciples... Qu'est-ce qu'il a fait avec eux Il les a enseignés. Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils les ont reçues et ils ont gardées. C'est pour ça que les mondes ne les aime pas. Gardez-les. Je les ai gardés en ton nom. Vous vous souvenez encore Donc ils ont reçu les paroles que j'étais, que tu m'as données, je les ai données. Ils ont reçu cela. Et après, il les dit, il m'a dit, mais ne courez pas, mais attendez. Amen. Vous attendez à quoi Jusqu'à ce que... Le Saint-Esprit descend sur vous. Mais quand il va descendre, qu'est-ce qu'il va faire Vous recevrez une puissance d'en haut. Et alors vous serez mes témoins. C'est-à-dire que pour être témoin, il faut être en action. Amen. Donc là, pourquoi le Saint-Esprit est venu, mon frère et ma soeur Parce qu'avant, il n'y était pas. Il me dit, pourquoi Parce qu'on a semé une semence. Amen. Amen. Donc, quelle est donc la semence que les semeurs a eu à pouvoir semer Le semeur est sorti pour semer une bonne semence nest pas vrai Amen. Et on nous dit qu'effectivement que le semeur est, est le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Pas un fils de l'homme, le fils de l'homme. cest que, vous, vous souvenez quand on a posé la question à, à Jean Vous vous souvenez Amen. Ah, Parce qu'on savait très bien que le fils de l'homme, c'est bien le Messie. Amen. Et quand lui, il vient, quand il sème. Il n'est pas comme moi. Ah, moi, je suis un homme qui a beaucoup d'erreurs, vous le savez très bien. Mais lui, il n'est pas comme moi. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'interprétation. Lui, c'est, c'est la parole même. Donc, c'est qu'il sème, lui, mais c'est 100% la parole. Il dit, mais, le semeur est sorti pour pouvoir s'aimer. Qu'est-ce qu'il a semé Mais il a semé sa sémence. C'est vrai, non? Tout ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'il a fait cela. Et puis maintenant, il avait besoin, le semeur avait besoin. Qu'est-ce qu'il a dit Je m'en vais. C'est ce que vous êtes triste. Effectivement, mais je vous enverrai le consolateur. Le consolateur dans l'esprit des vérités. Et quand il viendra, qu'est-ce qu'il va faire Il vous conduira dans toute la vérité. Alors là, cela s'est passé effectivement le jour de Pentecôte. Amen. Attendez jusqu'à ce que. N'est-ce pas vrai Amen. Donc la pluie dont on a parlé, c'est bien le, le baptême du Saint-Esprit. Et alors nous nous sommes posé la question, on va effectivement, à quoi sert le baptême du Saint-Esprit Il vient pourquoi Pourquoi Dieu l'a envoyé Alors nous comprenons une chose qui est très importante, mon frère et ma soeur, c'est là qu'on voit que Dieu est mystérieux, Dieu est tellement puissant. Il ne fait pas les choses selon la logique de l'homme, en fait. Mais il a sa logique à lui, effectivement. Et quand il dit une chose, il le fait. Depuis le commencement, il a toujours déclaré que chaque sémence va produire selon son espèce. Merci beaucoup. Ça vous le savez, non oui. Donc effectivement, il savait. Il ne peut pas changer quelque chose. Il sait ce qu'il dit. Donc effectivement, que toutes les semences qu'on a semées en dessous, lorsque la pluie vient, il ne va pas changer la nature de la sémence. Non. Ça vous le savez. Oui. Donc la pluie vient manifester la nature, l'espèce qu'il y a dans chaque sémence. Vous comprenez ça? C'est pour ça que si on a mis la semence de maïs en dessous, et qu'il y a aussi la semence, effectivement, aussi soit de tomates, quand la pluie va tomber, tu ne verras jamais la semence de tomates devenir semence de maïs. Non! Vous allez voir que la semence de maïs va se réjouir parce qu'il va sortir. Tomates aussi, la même chose, il va sortir aussi. C'est très important. Donc, dans les domaines spirituels aussi, on a compris qu'effectivement que, il pleut, il descend, la pluie descend sur les uns comme sur les autres. Mais c'est ce qui est à l'intérieur hein, qui manifeste effectivement la nature de chacun. C'est pour ça qu'on a parlé de faux ouins. Regardez une chose, mon frère et ma soeur. Ils sont vraiment authentiquement ouais, mais ils sont faux. Parce que, regardez-nous, donne moi un peu la, la, les diapos, effectivement, en rapport avec euh, les trois sphères. Je veux que vous voyez quelque chose avec l'homme, effectivement, aussi. Ça, c'est très important, ça. Puis, nous reviendrons ici dans pourquoi nous avons pris ceci. Hein. Je crois que vous... Mais je vais aller un peu beaucoup plus vite pour arriver à l'automne. Regardez bien, ceci. Ceci, c'est un homme en trois parties. Cet homme que vous voyez ici, il est debout devant vous, mais il est corps, physique que vous voyez, et puis esprit. Et puis, il y a aussi l'âme. Donc C'est cela que vous voyez ici, dans, dans un seul homme ici. Et ça fait l'unité de cet homme. Et là, si on le décompose, effectivement, on a le corps ici. Et puis, on a l'esprit, l'esprit de l'âme. Parce que le Seigneur a, a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, changer l'esprit ici qui est suyé, en fait. Nous en avons parlé il y a longtemps, vous vous souvenez de cela Mm -hmm. Que Dieu vous bénisse pour pouvoir vous souvenir de cela. Si vous ne vous souvenez pas, demandez à Frère acheter à la bibliothèque. pour vous donner encore cela que vous puissiez vous... On avait fait des diapositives comme ça aussi, Vous vous souvenez, hein Amen. Alors là, effectivement, aussi, c'est l'esprit avec un petit T, e ici. Parce qu'avec un grand T, ça veut dire le baptême du Saint-Esprit. Bon, c'est rien, nous comprenons ce qu'il a dit. Enfin, bon, là, c'est le corps et ça, c'est l'esprit. Ça, c'est ici, donc, comme vous le voyez, là, à l'intérieur de l'homme. Parce que, frères et sœurs, je vous parle maintenant, mon corps ne vous a jamais parlé. Non. Vous comprenez Donc c'est ce qui est à l'intérieur, ici, qui, que vous ne voyez pas, mais que vous ne touchez pas, mais que vous l'entendez parler. C'est là le mystère extraordinaire de... Notre Seigneur. Vous savez, vous savez, Dieu fait tellement de choses assez extraordinaires qu'on regarde trop avec l'œil humain et on ne voit pas. Notre sœur, l'épouse de notre frère, et c'est Koukoulo, biche Kokolo, c'est la de notre frère. Et caméraman. Et elle m'a appelé, c'était hier, et... Il avait une question biblique il m'a posée, puis, puis il dit, il dit, Pasteur, j'ai quelque chose à pouvoir te dire, je ne sais pas. J'ai dit oui, mais c'est parce qu'il qu n'est pas là aujourd'hui, mais lorsqu'il sera là, elle pourra vous rendre ce témoignage. La soeur Bibiche est là et vous avez lu son témoignage Alors pourquoi moi je dois toujours rendre témoignage à la place des autres Je pense qu'elle est bien appropriée pour pouvoir nous rendre ce témoignage de manière à ce que nous... Parce que si j'ai dit moi-même, on va dire que le pasteur, parfois, il exagère. Oui. Ça m'est venu simplement pendant que j'étais ici. Tu es où, ma soeur Je Parce que moi, j'étais sur le point de rendre mon témoignage ici. Ah, Ce n'est pas le tien. Et, et c'est vrai. Parce que les gens, quand ils vont entendre, mais le pasteur, il exagère. Il fait ceci, ceci, cela. Vous la faites venir ici pendant que nous sommes là. Elle va, vous allez supporter un peu. Hein? Oui. Parce que moi, j'allais le rendre. Mais comme elle est là, elle peut vous rendre cela aussi. Donc, effectivement, que le problème se trouve à ce niveau. En fait, bon, c'est ici, en fait, effectivement, aussi l'esprit, en fait. Quand je fais bouger ma main, ce n'est pas la chair qui fait bouger la main. Il faut qu'il y ait quelque chose dans l'homme qui fasse bouger, effectivement, la main. Ça va, mon bébé, mes soeurs Le bébé est resté là-bas Ok, ça pourra aller oui, oui, viens par ici, parce que si moi, c'est la prédication, mais si, si moi je je voulais les rendre. Vous voulez entendre, non Amen. Parce que vous voulez dire, si moi je rends, je veux dire il exagère. Je préfère que notre sœur. Tu peux te mettre là, ma sœur. Vous lui donnez un micro, quand même Tu peux te mettre debout. Ah oui, je comprends. J'ai bien compris. Prenez donc le micro. Voilà, ma sœur. Tu peux bien nous rendre ton témoignage que tu nous as, enfin, que tu m'as appelé pour pouvoir me dire parce que j'étais sur le point d'y aller et c'est m'est venu donc à ce niveau-là en rapport avec ce qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé ici euh, C'était euh, les 12 les, 12, euh, juillet, les 12 juillet. je pense, oui. Et euh, j'étais dehors. Il y, y avait l'enfant qui pleurait. Je suis partie dehors pour la donner quelque chose pour manger. Et puis quand je suis partie, moi aussi quand même, j'avais faim, j'ai mangé. Et il y a un cœur qui me disait de rentrer. Je suis rentrée dans la salle. Je me suis assise là où il y a la sœur Imelda. Et du coup, les pasteurs ne faisaient que me regarder. Et moi je me demandais pourquoi les pasteurs me regardent comme ça. Et je me suis touchée sur les coups si j'avais une chaînette. Et je regarde, je n'avais pas de chaînette. J'ai dit, pourquoi les pasteurs me regardent comme ça euh, Ils ne faisaient que me regarder. Et moi, je tenais maintenant la chaise, du coup, je sens mon cœur euh, battre vraiment, ça, ça battait très fort. Je me suis dit, ah, je vais mourir ou quoi Et en même temps, les pasteurs ne faisaient que me regarder. J'ai dit, ah, ou bien, comme on dit, les pasteurs, si euh, ils regardent peut-être, qu'est-ce euh, que, qu que j'avais mis Est-ce que j'avais porté ma vie la ville très mal où mon mari à chaque fois il me dit non le pasteur si tu restes comme ça il peut te regarder te re je vois le pasteur qui me regardait avec des lumières aux yeux je dis je suis où là par après euh, quand j'ai fini de voir c'est comme si j'étais pas dans ce monde j'étais quelque part il euh, y avait personne va? quand je suis revenu déjà j'étais la chaise je disais, c'est comme si je vais mourir. Je tenais là J'ai dit je ne peux pas mourir. Et puis, par après, je suis revenue à la normale. Et euh, je vois le frère Léonard tenait, Il euh, tenait... Euh, la, non. Il tenait juste... Euh, les... Oui. Et puis, par après, en même temps, il m'a regardé J'ai dit, ben, je suis où? <rire> je suis où? Par après, il a dit, levons nous on va prier. Et moi, je me suis dit, ah je ne priais pas jusqu'à ce que le pasteur a fini de, de prier. Et j'étais là, je suis, je, je suis restée calme. Ça. Je me suis dit, je me demandais qu'est-ce que je viens de voir, j'étais où. Par après, le matin, c'était le, le lundi, j'appelle la Sœur Marie parce qu'on a l'habitude de parler chaque matin. Je l'appelle, bon, Sœur Marie, regarde ce que j'ai vu. Sœur Marie m'a dit, non, il faut dire au pasteur. J'ai dit encore à Frère Salem, j'ai dit Frère Salem, regarde ce que j'ai dit. Frère Salem m'a dit, non c'est le pasteur qui est, qui est mieux pour t'expliquer ce que tu viens de voir. J'ai dit aussi à mon mari, il me dit, toi tu ne comprends pas la place là, il y a le Seigneur. Il dit, ah, à chaque fois il me disait non, il faut témoigner, il faut dire ça au pasteur. Moi je disais non, il faut que je vais encore pour la deuxième fois. et et puis, pour m'a dit Ah, pour la deuxième fois, mais il y a mon mari qui me dit Nous sommes sa camarade, et puis voilà, c'est fini. Mais il y a une chose que tu n'as pas dit de ça tu as dit que quand les gens témoignaient, tu doutais. Merci, parce que le problème, c'est que quand on me raconte les témoignages, ils, sont, ils ont le détail. Quand ils sont devant vous, ça devient court. Et moi, je dois rappeler, refaire. Parce qu'elle a dit que quand elle était assise là-bas, elle me regardait, elle voyait mes yeux, c'était comme du feu dans les yeux. Et ça, ça, ça il a là, passé. Et bien, il, il dit ses yeux le regardaient tout le temps. Et alors, elle avait le cœur qui palpitait, c'est comme qu'il allait mourir, effectivement. Et puis, en ce moment, toujours en le regardant, elle a senti qu'effectivement que son cœur commençait à revenir. Et c'est comme si elle Et puis, elle a vu quoi quand elle parle de la fumée, c'est en fait de la nuée qu'elle était ici. C'est ça qu'elle a vu. Quand on parle de la nuée, c'est la présence du Seigneur. Amen. Le 12 juillet, vous vous souvenez Amen. Oui. Amen. Alors, elle, elle a dit qu'elle doutait souvent des témoignages des gens qui venaient dire Oh, on voit, on voit, on voit. Alors, mm -hmm. raconte-lui ce que tu m'as dit aussi. <rire> euh, j'ai douté fort des gens qui disent que j'ai vu, le Seigneur m'a montré ça, je vis comme ça les songes. Bon, pour moi, je, je disais que. Je ne voulais pas savoir si aussi c'était du mensonge, mais je ne croyais pas ça. Parce que je me disais, pourquoi moi je ne vais pas C'est ce matin qui va. Bon. Est-ce que Dieu est injuste ou n'est pas injuste Je ne croyais pas. Maintenant, là, à partir de mon expérience à moi-même, c'est là maintenant que je vais commencer à croire aux autres. Merci. Que Dieu te bénisse. <rires> Maintenant, il va commencer à croire. Quand on lui dit que le Seigneur est ici, là, à va croire. C'est pour que nous comprenions. Là, on nous disions que le Seigneur peut se saisir de quelqu'un. Et quand je vous dis que le Seigneur est ici, comme elle aussi, ne croyez pas. Mais elle a une occasion maintenant de pouvoir réaliser que, oui, il est ici. Quand on vous dit que c'est vrai qu'il agit, vous doutez. Ça, on sait que vous doutez. Il ne faut pas me dire que c'est la vérité. Je sais que vous doutez. Mais c'est comme elle aussi. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a ouvert les yeux, qu'il voit que sa présence amen, amen. nous environne ici amen. et que quand la parole est à ta portée, c'est quand même lui amen. qui nous parle effectivement, qui nous ouvre les Écritures, qui nous amène à pouvoir être dans le plan de Dieu. Je crois que le Seigneur, notre Dieu, nous a montré qu'il nous instruit en fait, parce qu'il nous amène dans les choses que, humainement parlant, l'homme humain ne peut pas le savoir. Mais il faut seulement que les seigneurs nous élèvent dans une dimension où on lui prend le contrôle, alors il nous montre les choses. C'est pour ça qu'on doit être très attentif dans ce que nous sommes en train de pouvoir écouter. Parce que vous vous direz que nous connaissons. En fait, c'est là la grosse erreur, en fait. On ne connaît pas, on apprend davantage effectivement aux choses de Dieu. Donc ici, comme nous le disions, c'est si, donc vous regardez souvent l'extérieur, mais en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, là, nous avons donc l'esprit, donc, euh, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui fait que l'homme soit homme et pas une chèvre ou une vache ni un chien. Alors, là, nous avons la nature, effectivement, donc, ça c'est l'âme. nous avons donc, effectivement, ici l'homme, l'esprit et l'âme qui est là, donc. C'est donc, l'a faire en toi pour que vous puissiez voir. Tout ceci, effectivement, fait que ce que nous, nous sommes. Alors, quand on parle maintenant du baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose de tellement spécialement important, comme nous avons entendu, que chaque sémence produira selon son espèce. Donc, ce qui fait de toi ce que tu es, c'est ça. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous pouvez remarquer qu'effectivement, vous n'allions pas y rentrer, frère, vous, vous souvenez, quand nous parlions effectivement aussi de la, de la rédemption, effectivement, parce qu'on tuait les taureaux de boucle, effectivement, mais la vie des hommes ne changeait pas. Vous comprenez cela Si, puis nous avons décidé le diable, ici, le diagramme montrant que. Quelle différence y avait-il entre cet homme, homme que nous sommes, et cet homme Jésus Vous vous souvenez encore, on date de longtemps, effectivement. Alors, Ici, effectivement, que c'est là que le Seigneur cherche. Parce que saisi devient aussi animal, parce que corrompu. C'est l'abondance du cœur. Il y a la bouche pâle. Tout ce qui est mauvais vient toujours là-dedans. C'est C'est pour ça que vous remarquez toujours que le Seigneur dit, mais leur cœur fut vivement touché. C'est toujours le cœur. Quand ton cœur n'est pas changé, tu es toujours un animal. Or, oh, Dieu ne t'a pas créé pour être un animal. Dieu t'a créé pour être un homme qui domine sous les animaux, qui commande les animaux, pas avoir la même nature qu'un animal. Non Et quand ton cœur reste un cœur aussi animal, qui n'est pas changé, alors tu produis effectivement la même chose et les animaux n'est-ce pas donc alors corps humain ainsi. alors maintenant lorsque la pluie tombe ça dépend maintenant de ce qu'il y a en réalité dans l'intérieur de la personne comme nous l'avons entendu et lui aussi Dieu est grand va dire chaque semence polluera selon son espèce Or, effectivement, que il faut que ce qui fait de l'homme, de l'intérieur de l'homme, c'est ça en réalité, en fait, à l'intérieur. Vous direz, mais mon frère, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre cela Vous n'avez pas remarqué dans les scènes Écritures, Lorsque Ève a eu à pouvoir concevoir, il a conçu, il a mis au monde, Caïn et Abel. Vous vous souvenez Ça venait du même ventre. Deux enfants. Caïen et Abel. Mais on a vu que la nature de chacun d'eux était totalement... Dieu vint pour parler à caïen qui était un être humain. Bien sûr. Il lui dit... Évidemment, Caïen a bien entendu cela. Et comme vous le savez, il a quand même fait. C'est-à-dire qu'il a tué son frère. En fait, dans l'intérieur de Kayan la nature de Kayan c'est que. <rire> vous vous souvenez ici, ça a choqué beaucoup de gens, hein? Quand j'ai eu à pouvoir cette déclaration pendant la prédication, il m'a dit « Mais eh, la parole ne change personne. » Vous vous souvenez Ça a choqué les gens. Frère, comment dit « Mais, bien sûr que oui. » Non, non, non, non, non. Parce que la nature de Caïn n'était pas la nature d'un fils de Dieu. C'était la nature du malin, malin. Parce que dans un champ, on dit, mais Caïn était du malin. Donc malin, il avait pour père le diable. C'est pour ça que quand le Seigneur avait, il parle aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Quand le Seigneur a dit c'est la vérité. C'est-à-dire que c'était des grands prédicateurs, ces hommes-là. Des Moïse a dit, Moïse, il est tellement assermenté sur le, des véritables assis dans la chair de Moïse. Mais des fils du malin, sémence du serpent. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste, il a parlé au Lévite, au Saviat, il a dit Mais, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Frères et sœurs, c'est là que j'ai dit Seigneur, nous allons y rentrer dans tout ça, s'il vous plaît, je ne vais pas rester longtemps. Mais c'est là que je vois que. Vous devez bien faire attention, frère, c'est très important. Là, je j'ai dit Mais Seigneur, tu es tellement si grand. Mon frère et ma sœur, nous vivons dans un temps de confusion tellement si je dis, Seigneur maintenant on voit clair. Et regardez les nombres des, des églises, des prédicateurs qui sont sortis, qui sont encore aujourd'hui actuellement fracasseurs. On n'a jamais eu un temps comme cela. Oui, oui. Mais c'est une punition de On voit en grande quantité ils sont. Mais télévision n'en parlons pas, internet n'en parlons pas, mais on sait même plus très où tourner la tête. Il y en a trop, trop, trop, trop, trop sur le marché et on en trouve à tous les calibres qu'on veut. Le diable, il est vraiment rusé. Il est quand quand nous dans les Écritures, frères et j'étais touché, je disais, mon Dieu, comment est-ce possible Regardez très bien, lorsque Pilate amena, effectivement, à que vous savez, avec Jésus qu'on appelle le Christ, il savait que sur la coutume, on devait libérer quelqu'un. Il a posé la question, effectivement, il dit, mais voici Barabbas, voici, il parce qu'on a dit que Barabbas, c'est écrit bien, un, un meurtrier. Il avait des compétences, il est un meurtrier, il avait tué, c'était marque Donc Barabbas, c'était un meurtrier, tout le monde savait que c'était un meurtrier. Donc un meurtrier mérite effectivement que, oui, parce que c'était quoi Et il pourtant dans les scènes d'écriture. Donc, merdrier. Et puis, lui, il savait très bien que Jésus, le Seigneur, était accusé par jalousie. C'est écrit. Par envie, c'est écrit. Marc il disait cela. C'est écrit. Et puis, il dit, bon, voilà, mais voici ici, j'ai Barabbas et j'ai ici Jésus, le Christ. Lesquels voulez-vous que je puisse relâcher? Écoutez très bien. Il posa la question, frère. Ça, ça brisait mon cœur. Il dis mais, il pose la question, il dit, mais, lesquels voulez-vous que je relâche? Frère, et ça. Il y avait la foule. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, le sacrificateur, le sanédrin, les photos, tous ceux-là qui étaient des prédicateurs. Lisez, c'est écrit noir sur blanc. Ils sont allés voir la foule. Des prédicateurs, des, saint, des sacrificateurs, effectivement, les sanedra. Vous voir la foule pour leur dire, demander la libération de Barabbas. Oui. C'est écrit, frère. C'est écrit dans les saintes écritures. Les prédicateurs, frère, ne vous serez pas étonnés. Aujourd'hui, ils veulent même pas parler de, de Jésus. C'est normal. Ça a toujours été un problème pour le prédicateur. Oui, parler de grands prophètes, de ceci et de cela. Ils sont tellement heureux parce qu'on parle de prophètes. Mais parler de Jésus, ça devient problématique. Ils n'en veulent même pas. On ne veut pas de Jésus. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, monsieur. Depuis toujours. La haine du Seigneur, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est là qu'on voit la nature ne change pas de l'homme. S'il est du malin, il peut être moi, il sera toujours du malin. Alléluia. On va être l'arbre par ses fruits, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Observez très bien, regardez très bien, frère. C'est oui. Ils peuvent pas changer les nature. Ils sont comme cela. Ils sont du malin. Depuis les début, c'est la haine, le meurtre, effectivement. Oui. Et puis, on nous dit très bien, effectivement, que, oui, le sacrificateur, je vous lirai, le sacrificateur, le cécis et le Votre attention, ma soeur. C'est son seul, effectivement. Oui, parce que vous êtes souvent semblant être emporté quand vous voyez et puis on emporte à gauche et à droite. Le Seigneur dit, mais il a donné des ministères pour que nous soyons fermes pas flottant à tout vent de doctrine, à gauche et à droite. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas qu'on veut vous garder. On va vous garder pour quoi faire. Je ferai quoi avec vous Parce qu'on peut penser que je vais vous garder. Pourquoi je vous garderai, frère Que ferai-je avec vous Mais c'est pour vos âmes. Si vous voulez aller en enfer, c'est votre problème. Nous nous prêchons la parole de Dieu pour le peuple de Dieu, qui sort effectivement des liens de la prison. Oui, monsieur. On souffre pour les élus, monsieur. Pour la nature véritable que l'enfant de Dieu entende. Il dit, mais non, ce pas ma place. Je dois réaliser effectivement qui je suis. Bien sûr que oui. Ils ont, ils ont crié effectivement. Et puis bon, il dit, mais il dit, mais il dit, non, quand on va demander libérer, demandez qu'on puisse libérer Barabbas. Et puis il oui. like, dit, mais avec Jésus, parce que c'est le tranquillateur. Il dit, mais il dit, mais que voulez-vous Mais qu'est-ce que je vais faire avec Jésus Et puis il dit, mais demandez qu'il soit crucifié. Mais oui, frère et soeur. Donc, le prédicateur. Vous préférez que vous voyez qu'ils sont là. Ils aiment trop se faire voir à la télévision, se faire attirer la foule, aduler, des grandes prestations. Et quand il passe, il faut qu'on parle de lui. Qu'est-ce qu'on a à faire avec des noms d'hommes Qu'est-ce qu'on a à faire avec la présence des hommes de grands prédicateurs Frères et sœurs, il n'y a pas de grands prédicateurs. Il n'y a pas de grands hommes. Il n'y en a pas. Parce que quand on a cherché un homme, Alléluia. Oui, monsieur il fallait qu'il sorte à ce moment-là. On a cherché en haut, on a cherché en bas, partout. On a trouvé personne. Alléluia. Aujourd'hui, tu viens me dire quoi Quand Jésus tu étais où Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Nous voulons vous voir à ce moment-là. Parce qu'on voulait avoir quelqu'un pour nous défendre quelqu'un pour nous rélever de la chute. Alléluia. Oh, que son nom soit béni Il me fallait quelqu'un Pour sortir de mon état de chien Et revenir à mon état d'homme Alléluia J'étais en prison Mon âme était en prison Il me fallait un libérateur Où étais-tu? Oui madame oui, messieurs, ce n'est pas qu'on loue le Seigneur, ce n'est pas fanatisme, non, par raison, par la vérité, Amen. oui, messieurs, Amen. parce qu'il est vraiment tout pour nous. Amen. On a cherché, je n'ai vu personne pour ça, frère. Louons le Seigneur, Amen. chantons son nom, Amen. parlons de lui, Amen. alléluia, peu importe ce que le monde, moi je n'ai pas été envoyé de parler d'un prophète, Amen. non, jamais, mais parler de celui qui m'a sauvé, oui. Il nous est nécessaire de voir les choses de la bonne manière. Parce que le diable, il est tellement rusé que son travail, c'est de pouvoir vous aveugler, vous envoyer simplement de pouvoir voir les choses naturellement. Oh oui, si on est dans le naturel, effectivement, il va beaucoup vous emporter, bien sûr. Parce que, vous savez, il peut tout faire. Bref, mais comme nous pouvons le voir, c'est comme ça que vous pouvez remarquer que, la pluie tombe, comme il a dit. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Wow. C'est comme ça que nous avons vu. <rire> Ce qui en est surtout, on l'a lu avec vous dans Matthieu, la fois passée, effectivement. Aussi, il dit, oh, Seigneur, n'avons-nous pas, bah, je vous connaissez, non? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et oui, bon, il nous parle aussi, lui-même, il, il dit, il y aura des faux Christes. Il a bien dit, des faux Christes les faux Christ c'est à dire qu'ils sont loin mais ils sont faux vous savez, j'ai regardé j'ai dit Seigneur tu es quand même extraordinaire on a du respect, on a de la crainte mon frère, voulez-vous un peu m'aider à tourner un peu la chose là pour que ça fonctionne J'ai dit mais on te doit du respect, c'est pour ça mon frère et ma soeur la fois passée, nous l'avons lu avec vous ici. Ça, ça doit être dans le... Que tout ça. ça peut tourner aussi pour mon frère qui est là aussi. Nous étions ici ensemble avec... Nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 16. Vous vous souvenez C'est écrit. C'est lui qui n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ de la Bible. On a dit qu'il soit comment Maudit. Ah. C'est ça. Sanathème veut dire vraiment Maudit. Donc, si toi, tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ et la Bible, ça veut dire que tu es maudit. Ce n'est pas le frère Léphésier qui l'a dit, c'est bien la Bible qui l'a dit aussi. Les hommes que Dieu a choisis et mandatés, ils ont bien conduit par le Saint-Esprit. Ils ont bien déclaré des choses comme cela. Donc, ça donne nous, ça amène, nous à comprendre effectivement l'importance effectivement de, de la manière dont les choses de Dieu doivent être faites. Alors, nous disons qu'il a dit qu'il y aura de faux ou moins. Si nous pouvons retourner vite dans la, la partie, quatre saisons, quatre saisons. Rapidement, puis nous allons vite aller à l'automne, pour que je sais qu'on va... Et donc, vous vous souvenez qu'ici, nous avons eu à pouvoir voir que la sémence est sémée à l'intérieur, dans la terre. Et quand la pluie tombe, nous avons compris que la pluie donc ça veut dire le Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, comme disent les Saintes Écritures, les fleuves d'eau vive couleront donc dans son sang. Ce qui est écrit dans les Saintes Écritures donc nous avons su regarder les saintes écritures, effectivement, que quand on nous a parlé de la pluie, effectivement, c'était effectivement aussi, c'est ah, pas aussi, c'était le Saint-Esprit. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? C'est ça que j'aime bien entendre. Amen de tout le monde. Vous vous souvenez encore? Amen. Merci beaucoup. Alors, nous avons pu voir que, de la même manière qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, c'est tomber la pluie dans les hébreux chapitre 6, on nous a aussi dit non? C'est la pluie qui tombe effectivement et qu'elle, elle, elle, fait en sorte que la plante qui pousse donne la joie au peuple, elle est par la bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des épines, vous connaissez non? hébreux chapitre 6. Donc, nous avons bien compris encore le répétant que la pluie ne change pas la nature de la sémence. Ce qui veut dire qu'effectivement que, comme nous avons pu prendre la référence en parlant des mais Caïen et Abel, nous avons remarqué une chose, c'est que Caïen, Dieu lui a parlé. Vraiment, Dieu lui a parlé. Et c'est Caïn, nous avons bien compris qu'il était vraiment le fils du malade. Donc, Dieu soit béni, il était de la sémence du serpent. Parce que si vous vous dites que c'est de même, Pourquoi ce Jean-Baptiste parlait des sacrificataires et des lévites qui étaient venus les appelant « race de... »« race de... » Ça veut dire « serpent »?« race de vipère » Ça veut dire que c'était un homme de Dieu. Il s'est souvenu dans le livre de la Genèse. Est-ce que vous comprenez Ce qui était venu, ce pas des, inc, des, inc, des, inc, des incroyables, des incultes, non, ce pas des, des gens... C'était des, des lévites... Les sacrificateurs, tout ça, qui venaient effectivement et, et qui étaient ceux qui parlaient au peuple. Mais ils étaient ces gens-là des races des vipères. Vous vous souvenez N'oubliez pas. Alors, quand nous voyons cela, nous comprenons qu'effectivement, que c'était des gens qui étaient dans, le, dans les services. Ne vous inquiétez pas, c'est dans les services C'était ces gens-là. Vous vous souvenez Alors, ramène maintenant notre diapositive avec les trois parties. Nous avons pointé ici ce qui fait ça le corps l'esprit et l'âme l'âme et la nature de l'esprit qui vous anime est ce que vous comprenez ça ça fait que tu n'es pas un chien tu n'es pas une vache tu n'es pas un cochon je sais pas, je sais pas moi. Et tu es un homme ça fait de toi quelqu'un qui réfléchit. Tu marches pas à quatre pattes. Est-ce que vous suivez oui. Bon. L'extérieur a ses sens. Je ne vais pas entrer dedans aujourd'hui. Vous me regardez, vous le voyez. Les sens, quand même. Hein? Tout ça a touché. Mais la chair n'a pas des émotions. Ça vient maintenant de l'esprit qui est à l'intérieur. Vous êtes d'accord? Alors là, ici, à l'intérieur, là, c'est l'âme. Soit c'est la foi, ou soit c'est l'incrédulité, le doute. Vous êtes d'accord avec Amen. moi? Amen. Soit c'est la foi, soit c'est le doute. <rire> On nous dit dans les scènes écritures que le monde entier, tous, ils seront tous séduits. Bien sûr, dans les, dans les livres d'Apocalypse. Sauf ceux dont les noms ont été inscrits. Dans quel livre Dans le livre des vies de, vie de l'agneau cet agneau a été immolé quand? Quand ça? Donc avant la fondation du monde. Mais c'était où c'est que cet agneau a été immolé? Parce que c'est avant la fondation du monde, mais où? C'est ça. C'est ça. Donc on parle de lui, cet agneau, immolé avant que le monde soit Et c'était où? où Où s'est trouvé cet endroit Où il fut immolé, effectivement avant que le monde soit. Amen, amen. Parce que <rire> nous savons que le monde avant qu'il existe effectivement qu'il fallait que Dieu crée. Amen. Le monde n'a pas existé donc il n'y avait aucun endroit mais on dit qu'il a été immolé avant que le monde soit. Donc amen. dès avant la façon du monde. Amen. Et dans les livres des Éphésiens on nous dit Béni soit Dieu le Père Alléluia Qui nous a bénis De toute sorte de bénédiction céleste Où c'est Dans les liens célestes Où c'est Alléluia En Christ notre Seigneur Et puis on nous dit En lui Dieu nous a élus quand Avant la fondation Gloire à Dieu donc, avant que le monde soit au monde, avant que la lumière, et la tourne, Alléluia, Alléluia, avant qu'il y ait l'air et le vent, avant qu'il ait touché. gloire à Dieu, Dieu t'avait lu, toi. Alléluia, gloire à Dieu, donc en toi, ici, dans l'âme, il n'y a pas d'incrédulité, il n'y a que la foi. oui monsieur, oh gloire à Dieu il ne pourra jamais faire d'erreur monsieur non quand il t'a choisi il te connaissait mon frère c'est pour ça que j'ai dit le diable peut agiter à gauche et à droite Alléluia. tu atteindras le but monsieur mon frère et ma soeur c'est pour ça, n'oubliez jamais cette parole. Toute chose, toute chose, concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ton problème à toi, c'est d'être sûr que c'est Jésus, tu l'es. Oh oui, monsieur. J'ai trouvé en Jésus l'ami. Alléluia. Alléluia! qui est toute chose pour moi c'est le plus beau gloire à Dieu oui monsieur, oui madame ça c'est important pour toi parce que si tu n'aimes pas c'est Jésus tu es avec les maudits et c'est ça ce qui est très important que les diables ne peuvent pas comprendre ne vais jamais comprendre ça. Oui, monsieur, Dieu ne fait pas d'erreur. Jamais. Maintenant, lui, Caïen, en lui, il y avait l'incrédulité. La même chose que Judas. Il était comme tous les autres. C'est comme ça que Pierre l'a dit il a eu part aussi hein, c'est ces c'est écrit vous voulez qu'on le lise c'est dans, dans les actes hein. et c'est quoi que nous puissions comprendre que le Seigneur ne se trompe jamais il sait ce qu'il fait c'est tout ça, c'est pour notre instruction en fait que nous comprenions l'importance de pouvoir demeurer rien que dans la parole on ne le fait pas pour un homme, c'est pour notre salut Acte au chapitre 1, il nous dit, euh, c'est cela, oui, acte au chapitre 1, cela, et voilà, ah, verset 15, il dit, acte 1, verset 15, il dit, en ce jour-là, Pierre s'éléva au milieu des frères, le nombre de, de personnes réunies étant d'environ 120, c'est la même chose que vous, non Et lui dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. Vous voyez pourquoi nous nous sommes de ceux-là qui toujours demandons aux gens qu'ils disent donc le saint Parce que nous ne sommes pas appelés à suivre les interprétations ou les explications des hommes. Parce que Dieu n'accomplira. Peu importe la grandeur de cet homme, Il ne va pas accomplir ce que l'homme dit. Amen. Vous direz, mes frères, mes frères de Il a dit à Jérémie, que vois-tu Jérémie? Jérémie lui a répondu en disant, je vois une branche d'amandier. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Que je veillerai sur la parole des hommes et des prophètes. Non, je veillerai sur la parole des prophètes. Non, monsieur. C'est pour ça qu'il faut qu'on laisse les choses à leur place. Il dit, je veille sur voilà. Et puis, dans Jérémie 23, il dit que le prophète qui a entendu ma parole, qu'est-ce qu'il doit faire? Qui rapporte fidèlement ma parole. Alors, si tu rapportes ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. C'est pour ça que aucun prophète n'est jamais sorti en disant c'est le prophète dit par Dieu. Va dire même. Ainsi parle Jean, par exemple Moïse ou, ou Jérémie. Non, jamais aucun de Mais Moïse. Amen. Non. Ainsi parle toujours l'éternel. Respectons Dieu. Amen. Respectons Dieu à sa place. C'est toujours ainsi parce que ils savent très bien comme Jérémie avait parlé effectivement à Ananias qui était venu au lieux. je suis le prophète de Dieu, dans dix ans, effectivement, les enfants vont retourner et se dit, ah donc tu vois, tu connais, mais si c'est Dieu, effectivement, que ta parole s'accomplisse. On a vu que qu'Anania est mort, effectivement, dans l'année. Jérémie chapitre 28, disait chez vous à la maison. Donc il est mort dans l'année parce qu'il a il donné les prérogatives de pouvoir. C'est passé si pour. C'est toujours en fait la popularité qu'on cherche en fait. On aime les applaudissements des gens. Mais on ne se rend pas compte que les cercueils vous attendent. Parce que vous allez payer, ces gens ne seront pas avec vous. Il est mort. Il a voulu qu'on lui fasse un grand prophète, effectivement. Le peuple resté il est mort. La gloire en question, il est parti avec vous. D'ailleurs, il est mort à l'Ignomini. Mais c'est vrai. Le même peuple ici, il change de couleur. Aujourd'hui, ils vous applaudissent. Vous connaissez, non Demain, la même personne qui vous dit « Je vous aime de tout mon corps, alléluia, je ne peux pas... Ah, » La même personne. Demain, il peut vous mettre un couteau à la gorge. C'est ça la nature de l'homme. Mais il n'y en a qu'un qui ne peut pas changer à l'autre. Quand tout de soi sur la terre vous connaissez, non mm -hmm. Que tout semble vain Vous connaissez cela, non Amen. Il y a un ami Amen. Et quand même tout le monde S'en iront Les quand disent dit Jésus De Seigneur Jésus De Amen. Tout le monde va vous décevoir mm -hmm. Ils vous décevront mais Jésus, il demeure. Me... Je crois que chacun de nous l'a expérimenté. Et oui, vous, vous savez, tous vos compagnons, les soirs, ah, ah, ah, ah. mais mon, mon compagnon, en tout temps reste avec moi. dans tout Merci, merci, merci, merci. Oh, tous vos compagnons, les soirs... Iront chez eux. Mais mon compagnon... En avec moi. Même dans la tombe. Amen, amen, amen. En fait, moi, je ne me soucie pas de ce que vous allez penser de moi. Parce que je sais que... que Dieu te me ma bien aimer ça. je sais qu'aujourd'hui, vous allez m'aimer... Demain, vous allez me détester. Moi, ouais, je me soucie de ce que lui. Il pense de moi. Parce que lui, là, il ne va pas me critiquer chez mon voisin. Oh, je l'aime, je l'aime. Vous savez, frère, nous... Il n'y a pas d'homme semblable à cet homme de, de, de Galilée, mon frère. C'est lui qui l'a connu, mon frère. Il ne veut plus vivre pour autre chose. Parce qu'on sait que sans lui, notre vie n'a pas de sens. Ah, tous vos compagnons les soient, Mais mon compagnon... Oh oui, dans toute belle. C'est-à-dire que quand tu passes par les épreuves, même si les pasteurs n'est pas là à côté. Mais lui, lui, il veille sur toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais la température, c'est sa main qui te touche. Ah, que le Seigneur nous aide. Alors pour, pour cet homme de Galilée, Amen. je donnerai ce que j'ai. Je ne peux même pas compter ce que je dois faire pour lui. Parce que quand tu comptes, les impôts t'attendent. Moi, bon, je, je peux donner son exemple parce que lui, je sais qu'il ne va pas mais c'est ça. Il nous avait un ce témoignage ici, non j'avais l'argent, j'avais l'argent, je le mettais effectivement, bon Dieu. Et puis un jour, comme ça, bon, j'ai dit, bon, hein. et puis, je chaudiais. Moi, je n'ai pas oublié. J'écoute bien. C'est vraiment grand. Dieu te bénisse. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Et puis, je disais, oh, mon argent, mon argent, mon argent. J'ai J'étais mêlé dans la caisse. Bon lui, mais il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il nous a dit, hein, mon argent, mon argent. Elle a dit un jour, chaudière et qui boum. Le montant de la chaudière, c'était le montant. Il dit, ah, si je savais, si je savais Dieu, ça pouvait servir Dieu. Mais ça va servir maintenant quoi Chaudière. La facture est bien Enfin, bref, c'est pour dire que. Vous comprenez ce que je veux dire. Il dit, si nous les montons avec lui. On ne doit pas compter. Amen. Vous savez, vous savez, la bon... je reviendrai ici. Vous savez la bonté du Seigneur. Et puis de toute façon, quand vous l'aimez tellement, vous n'êtes plus avare. Vous n'êtes plus fanfaron. Vous n'êtes plus ami de l'argent. Non, vous avez un seul ami. Et quand vous l'avez. Vous voyez mon frère Jonas qui passe, frère Jonas, quand c'est un père il dit, j'ai envie de te faire quelque chose. Oh, pourquoi Parce que tu as quelque chose dans ta poche, tu te dis, mais j'ai envie de faire quelque chose pour mon frère Jonas. Pourquoi Parce que c'est celui est qui à l'intérieur. Qui veut que tu fasses quelque chose pour lui. Vous savez, le jour de la Pentecôte, j'aime beaucoup ce jour-là. Jamais Pierre n'avait prêché, donnez du bien à vos frères, verdez des offrandes. Non, jamais. Mais chacun de nous. C'est là que nous retournons effectivement. Sinon Alors, nous voyons que là, nous avons compris. Chaque sémence polira selon son espèce. espèce. Vous savez, si nous avons beaucoup de temps, vraiment, nous pouvons quand même entrer dans un point. Nous parlions des caïens. Un caïen n'allait pas trouver la foi. Caïa, prolongation, vous avez remarqué, non Il y avait Caïa, et puis il y avait Abel. Est-ce que vous suivez Abel. Il y avait Abel, il y avait Kayan. Deux êtres. Vous suivez La différence était... Abel, il avait quelque chose de Dieu à l'intérieur. Vous avez compris qu'ils sont allés tous les deux offrir leur offrande, n'est-ce pas a donné ce qu'il avait à donner. Vous savez, quand nous faisons un geste pour quelqu'un, il faut que nous voyons ce qu'il y a derrière les gestes. donner la semoule à mon frère Jonas. il souffre parce que j'ai toujours devant moi mais aussi la semoule dans la colère bon, pour ne pas qu'il rentre en disant bon il est allé chez tel, chez telle soeur frère on l'a pas bien accueilli puis bon quand je donne quand même cette semoule, frère Jonas, que Dieu te bénisse voici les foufous que j'avais tout ça lui les pauvres pensent pas mal, il mange, il sort, oh, il va à la maison, le ventre commence à tourner, c'est-à-dire qu'en fait il commence à avoir des crampes dans l'estomac, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe J'ai bu que je ne me. Non, mais où tu as été J'étais chez, chez le frère Téchassade. Mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai mangé seulement la semoule. Mais en fait, la semoule là avait quelque chose de mauvais derrière. Quand vous faites quelque chose de quelqu'un et que vous n'avez pas la pensée juste derrière, ce n'est pas une bénédiction pour la personne, ni pour vous. Dieu ne peut pas regretter quelque chose que vous faites pour quelqu'un à contre-cœur ou parce que vous attendez en Ah oui, je me souviens après, il me faire venir. J'avais eu à pouvoir en faire part ici à l'assemblée. Ça, c'est quelque chose qui doit changer chez vous. Quand vous avez des anniversaires, quelqu'un t'offre quelque chose dans Je joue ton anniversaire, les jours, les son de ton anniversaire, à toi, tu lui demandes qu'il il doit t'offrir aussi un cadeau. Parfaitique. Puisque dans, dans ton anniversaire, j'étais offert une caisse de jubilé, un exemple. Et à mon anniversaire aussi, n'oublie pas, j'attends un cadeau. Vous voyez comment le diable rentre dans les choses. Si tu m'offres une chose, tu ne dois pas attendre, c'est pour ça que moi j'avais dit une fois moi ce que moi je vais faire j'achète un grand gâteau, j'offre à tous les frères et sœurs. je leur fais faire un grand dîner j'offre je dis c'est pour tous les frères ainsi c'est pas facile frères et sœurs parce que si quelqu'un vous offre quelque chose effectivement que vous attendez qu'effectivement aussi à son anniversaire que vous puissiez lui offrir c'est un problème il vaut mieux arrêter Je sais que ça va faire du mal aux gens parce que certains les gâteaux. Frère, les Seigneurs peuvent vous donner plus de cadeaux que autre chose. Seulement pour l'obéissance de sa parole. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Comment peux-tu, toi, tu viens m'offrir un cadeau à mon anniversaire et puis quand les tiens s'approchent, tu m'écris pour me dire, n'oublie pas, hein, mon anniversaire est proche, il faut que tu me demandes quel cadeau je veux. Moi, je pensais que les cadeaux, c'était quelque chose que je peux, je peux t'offrir comme ça. Mais maintenant, tu dois me dire même l'endroit où je dois la lâcher. Si tu m'aimes, tu viens seulement avec ce cadeau-là. Est-ce que vous comprenez Bref, bon, bah fais bon Là, quand la parole est dans le cœur, on ne calcule pas, on ne cherche pas. Et puis, il faut aussi comprendre, frère et soeur, si c'est là dans la mentalité de chacun, il faut que vous l'abandonnez, parce que ce n'est pas de Dieu. En fait. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'on aime la personne. N'attendez jamais qu'on vienne en retour vous remettre. C'est pas bon. Et puis ça ferait pas plaisir pour avoir fait un geste et qu'on veut quand même vous remettre. Parce qu'à mon anniversaire, tu m'en fais je t'offre aussi. Puis finalement, on va se faire comme un. Euh, S'offrant, au front, offrant, offrant, offrant. Et puis en ce moment, ça devient problématique. Tu m'offres, je t'offre, je m'offre, je t'offre. Je te dis qu'on est prisonnier. Il faut qu'on coupe ces liens-là. Tu m'aimes, prie pour moi, chantons, allons de l'avant. c'est un cantique, on ne peut pas chanter tous les jours. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez Donc, il faut qu'on rentre dans les habitudes qui sont bonnes. Donc, à la Pentecôte, enfin, jours-là, on n'a pas dit, il va donner, mais en fait, lui-même, il sent dans son cœur que je dois donner quelque chose. Alors, maintenant, vous voyez que, pour que nous puissions revenir dans l'onction, évidemment, les faux ouins, ils sont, ils sont faux, ils sont ouins. La différence avec les vrais. Comme nous parlions, terminant avec Caïen et Abel. Abel. Quand Abel offrit son sacrifice, la Bible nous fait savoir que Dieu agréa le sacrifice d'Abel. Mais quand Caïen est venu avec son sacrifice, Dieu de l'avant a crié. Le sacrifice que Abel avait offert, ce n'était pas tellement beau à voir par rapport à ce que Caïn avait offert. Humainement parlant, nous les hommes, on aurait pu choisir. Qu'est-ce qu'un animal ensanglanté convient offrir toi avec les sangs? qu'on te donnerait par rapport à des bouquets de fleurs, à un plateau bien dressé avec cela, avec des fleurs de différentes couleurs, tout ça, avec tout les fruits, nananana, on veut tu choisirais bien ce qui est bien présentable, mais pas le sang. Mais c'est ce que Dieu a choisi, en fait. Pourquoi Dieu a-t-il choisi l'offrande d'Abel Parce que Abel avait reçu la Révélation. Amen. Donc, la foi est une. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. C'est la vérité, cela. Donc, Dieu a eu à pouvoir montrer qu'il y a ce ton Dieu. Voilà ce qui est à dire parce qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. c'était dit que cette foi, la foi est un don qui vient. Merci C'est pour ça que quand Dieu parle, nous croyons par la foi. Mais il y a d'autres, quand Dieu parle, il faut d'abord l'alchimie, il faut l'explication, il faut que ça touche le mental. Il faut que, parce qu'en fait, la parole n'est pas matérielle. Et l'esprit, c'est spirituellement qu'on doit saisir les choses qui sont en rapport avec Dieu. Caïn n'était pas spirituel. Caïn était charnel. Tandis que Abel était bien sûr que oui. Donc, sur un véritable fils de Dieu, quand la pluie tombe, donc le Saint-Esprit, descend, il descend jusqu'à l'intérieur. Ça c'est l'âme, tout entière ici. Donc l'âme que vous voyez ici. Voyez-vous, frères et sœurs, ceci est quelque chose de très important. Quand nous regardons dans les saintes écritures, quand Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit Faisons l'homme à notre image, selon notre voilà. L'homme... Que Dieu a crié à son image, n'était pas un homme charnel. Non, mais, mais, mais, mais, le reflet de Dieu, ce n'est pas physique. Amen. Ah, et que Dieu nous aide, frères et sœurs, à, à pouvoir entrer dans les choses qui concernent les seigneurs. C'est maintenant qu'on nous fait comprendre que c'est spirituellement qu'on peut en juger, qu'on peut saisir. Ne vous sentez pas étranger à ces choses, parce que si vous vous sentiez étranger, c'est que vous avez un sérieux problème. Et oui, mon frère, c'est que quelque part, il y a un souci. Faisons donc l'homme à notre image, selon notre... Ressemblance. On ne nous a jamais dit que Dieu était physique. Dieu est esprit. Donc cet homme-là qui a été créé par Dieu, qu'est-ce qu'il avait Il était donc divin Amen. sur la terre. Divin, ça veut dire qu'il était Dieu, la capacité de Dieu était en lui. Vous êtes des dieux. Mais, mais Satan, l'esprit satanique ne peut pas être Dieu. Est-ce que vous comprenez vous vous souvenez que nous en avons entendu ici Ça a choqué aussi les autres, je crois, quand en prenait les saintes écritures, j'ai dit, mais avez-vous déjà, parce que la Bible nous dit que, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit que, tu es mon fils. J'ai été engendré. Or, oh, nous savons que si un homme engendre un autre homme, il sera un homme. Donc si Dieu engendre un autre, il doit être Dieu. Mais Dieu n'a jamais engendré des anges. Alléluia! Tout ce qui a un commencement aura une fin. Ah oui, mon frère et ma soeur C'était qui? Voilà pourquoi nous avons cette haine de tous ces démons à cause de la position. Et Dieu nous a donc placé, parce que vous vous souvenez quand nous avons lu dans les scènes écritures lorsque Dieu a tout qui est maintenant le sommet de ce qu'il a écrit. L'homme il, il est placé à là. Les gens se la question, mais ici nous sommes les supérieurs au-dessus dans les cieux. Et là, il dépose un être qu'ils appelaient un inférieur, en fait. Je parce qu'il y a les archanges, les seraphins, les archanges, tout cela, effectivement, qui sont, vous connaissez. Nous avons déjà été là-bas, non dans les écritures, bien, bien sûr. sûr, quand même, hein, avec Esaïe, nous a transportés, nous, avec Jean. Lorsque la porte s'ouvrit, nous a transportés quand même, nous avons vu les quatre êtres vivants, tout ça, nous avons vu quand même. Dieu nous a ouvert quand même les yeux pour qu'on voit quand même là-haut, n'est-ce pas et puis il regarde en bas c cet homme-là qu'il a déployé, parce qu'il était là, parce qu'il dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis Dieu dit une chose merveilleuse. Je crois que ça, ça fait autre chose. Il dit, mais que cet homme, parce que jamais il n'a dit un ange qui domine, que cet homme domine. Sur toute chose, gloire à Dieu. Amen. Non, Dieu, est, Dieu a aimé l'homme. Qui domine sur tout, le poisson, la mer, les animaux, donc sur la terre. Jamais Un ange, Dieu s'est adressé ainsi à lui. Lisez dans les scènes écritures, Il est bien parlé de l'homme qui doit donc dominer. Il dit, c'est pas possible. Donc, si cet homme doit dominer, oui, <rire> il doit dominer. Donc, s'il domine, eh bien, il sera comme bien sûr. Non, non, pas qu'il sera comme Dieu, mais il sera, bien sûr. C'est merveilleux, c'est glorieux. C'est merveilleux, frère et soeur, de voir comment... Il... Et puis si, si on regarde un peu plus loin, on nous dit que lorsqu'il lorsqu introduit son fils donc préméné dans le monde... Vous vous souvenez La Bible dit, il dit... Quoi? Que les anges de Dieu fassent quoi? Que les anges de Dieu l'adorent. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour que tu te souviennes c'est lui. Vous lui dites, mais mes frères, mes frères, mais mes frères, mes frères, et qu qu'est-ce qu que tu veux nous faire comprendre effectivement cela? Évidemment, il dit, mais que les anges de Dieu l'adorent. Mais les anges de Dieu devaient adorer qui? Dans la Bible, hein? Quand il a introduit son fils, en fait, c est, c est, c est, on nous parle effectivement de. C'est Jésus, n'est-ce pas? Oui. Yahvé, sauveur. Amen. Les Yahvé de l'Ancien Testament. Hmm? Lorsqu'il a introduit son premier-né. Non, non, non c'est comme ça, là. Hein? Ah. Il a dit que. que ton Dieu est à loin d'une huile. supérieure à tes collègues. La à l'Ouest parfume tes vêtements. Vous vous souvenez? Amen. Amen. Au-dessus de tes collègues. <rire> Au-dessus de tes collègues. Ah la bière à l'OS parfume, effectivement, des vêtements. Vous me regardez il me demandez, mais oui, mais il est parlé du Seigneur Jésus, n'est-ce pas Bon maintenant, toi et moi, nous sommes où C'est pour ça que nous parlons de cet âge de l'église aussi, non Tu peux rejeter la, la ramener la, le diagramme ici. Vous, y êtes? vous voyez ici, dans ce premier âge, non Donc effectivement, que, quand on parle vraiment de l'Église, on parle de l'Église. N'est-ce pas Qu'est-ce que c'est que l'Église L'Église, c'est donc le corps de Christ. Et comment nous, nous entrons dans ce corps de Christ Et Par le baptême du Saint-Esprit. Vous vous souvenez la fois passée, nous en avons parlé Comment lui, mon grand ici, avec Jonas, avec grand, avec Sénat, peut-être un c'est pas possible. Il a prié, dit qu'il soit... Vous suivez, frère ça. Si vous êtes fatigué, sortez. Il a prié, dit qu'il soit un. Mais Jonas a son caractère. Il a son caractère. Elle aussi a son caractère. Comment trois ou quatre personnes qui ont des caractères différents, des natures différentes, peuvent devenir un? C'est sans problème, Sœur. Non, vous le savez vous-même. C'est pour ça que beaucoup jouent la comédie. Nous sommes frères, nous sommes frères en Jésus. Et mon nom... je t'aime, je t'aime. J'ai de la lèvre, j'ai de la lèvre. Mmh, C'est vrai, mon grand, moi. Mais le cœur n'est pas là. C'est vrai, ma bien-aimée. De la bouche, et de la bouche. Mais le cœur, il est loin. C'est ça le problème. Mais nous savons que dans les scènes écritures, il n'y a pas eu de comédien. Et surtout, quand il a prié qu'il soit un frère, ça doit s'accomplir. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, cela doit se faire. Donc, juste pour jeter, pour que nous comprenions. Nous, nous avons été baptisés et abreuvés par un seul esprit pour former un seul corps. Dans ce corps, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. C'est écrit Amen. Galate, monsieur. Tous sont un, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors si moi je ne suis pas dans mon corps, voilà pourquoi le Seigneur, je reviens vite, voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai aussi un esprit. Et qu'est-ce que je ferai Je mettrai aussi mon esprit. Vous comprenez donc, ton esprit à moi est, et tiens, qui est charnel, là. L'esprit humain charnel, là. Il a honte cela. C'est pour ça qu'il dit que, que Dieu nous aide quand qu il est temps. C'est pour ça qu'il dit un contien très divin. Un contien, ça veut dire très divin. mais, si je parle la langue des hommes, des hommes, des anges, faites, je ne te pas la charité. Il dit, la charité ne soupçonne point le mal. Elle ne se Oui, c'est vrai. Il aime. Elle se réjouit, toujours, toujours, toujours bon. Ça, c'est la nature de Jésus dans l'homme. Un homme charnel ne peut pas être comme ça. Il est toujours jaloux. Quand on parle du bien, on apprécie tel frère, telle soeur, quand on parle, on t'apprécie toi. Alléluia. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça la nature d'un homme, charnel. Il ne peut pas se réjouir quand on dit, Dieu soit béni pour mon précieux frère. Dieu soit béni pour mon précieux frère. Non, quand on dit Dieu béni pour toi, alléluia, gloire à Dieu. Mais l'autre aussi quand même, c'est ton frère, c'est ta soeur. Réjouis-toi qu'il soit bien. C'est la Bible, frère et soeur. Dans quel ciel vous voulez aller, frère Et c'est les hypocrites, il n'y a pas le cas les cas des hypocrites. Non, il a dit, dehors les chiens et les hypocrites, c'est qui dans qu'à il faut des hommes et des femmes vrais parce qu'il y en a un. Amen. sincère, vrai, droit. Si tu es hypocrite, fanfaron, mais de l'argent ce matin, tu dois te dire que tu n'es pas dans la liste. Ton nom retiré de la liste. Tu n'es pas pour écouter, mais ton nom à ce qui est parfait. C'est le cantique qui dit, si tu viens, vous avez oublié, non. si tu viens, Donne -moi la main. mais si tu ne viens pas, me pas. oh, à cause de ma soeur, moi je n'ai pas fait des efforts, à cause de ta soeur, mais c'est ton âme à toi. Oh mais parce que moi je vais chanter, mon mari n'en veut pas, frère et soeur, ton mari ne veut pas que tu chantes, ne sois pas soumis à un tel homme. Mais madame, mais madame, on dit mais femmes Soyez soumises à vos comme qui? Au Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur peut t'empêcher peu de voir pour chanter. D'ailleurs, il aime chanter. Alors moi, je me soumets. Bien sûr que oui, monsieur. Je me soumets quand je me soumets à la parole. S'il y a contradiction avec la parole, il y a un souci quelque part. Je t'aime, mais là, il y a un souci. Pourquoi Parce que quand je parle au ciel, vous n'avez jamais remarqué, frère, je sais pas si on aura le temps. Vous n'avez jamais remarqué, frère et soeur. Il est bien écrit clairement ceci. Deux seront dans un lit. Avec mon mari, dans un lit. On n'a pas dit, ils seront tous les deux enlevés. Non, monsieur, l'un sera pris. Alors qui va être pris Qui va être laissé c'est vrai, ça va. La Bible est claire, est claire. Mais mon mari dit que moi, je ne vais pas le prier, je me soumets, donc je reste quand même. Non C'est pas moi, c'est la Bible, hein? c'est la Bible. On ne va pas dire que le pasteur l'a dit, c'est la Bible. Il s'agit de mon âme. Avant de me lier à un homme, je me suis d'abord lié à. Ça, c'est la condition. Oui. Tu me veux au mariage. Oui. Regarde à côté de moi. Oui. Alléluia. Oui. Il y en a déjà l'un que je possède. Oui. Alors, où veux-tu que je le mette oui. Si tu me veux, tu me prends avec lui. Oui. Oh, mon frère et ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Les venez. Nous allons prier. Voilà l'adoration.